J'espère que tout le monde va bien Aujourd'hui je vous donne rendez-vous Pour un roleplay ASMR de Match de tennis féminin Avant de démarrer ce roleplay N'oubliez pas De me mettre un petit pouce Et de me dire ce que vous avez mangé à midi dans les commentaires Comme je vous l'ai dit Ça me fait toujours plaisir de papoter Et je suis cuisinier qui sait Ça pourrait me donner des idées C'est parti Yeah! Abonne-toi